Reçu, Babel. Merci. Cependant, votre mission doit continuer. J'ai déjà pris les demandes, Babel. Je suis à l'endroit pointé par le satellite. Nous savions que nous pouvions vous faire confiance. Nous attendons votre rapport. Il reste peu de traces. La tempête de neige a recouvert la plupart d'entre elles. Je confirme l'analyse satellite. Ce n'est pas une meute. Il n'y a qu'une empreinte qui correspond à un de leurs enfants. Une femelle, de taille. Elle s'est certainement perdue de ce côté de la ceinture. Les rares empreintes pointent vers Mintaka. Je mets le cap dessus, j'y serai dans trois rotations, beurre. Reçu. Nous attendons aussi les simulations pour générer des probabilités de destination.